Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une journée d'un trader donc comment se passe la journée d'un trader. Donc euh, ce n'est pas parce que vous ouvrez votre ordinateur euh, que vous pouvez décider à l'avance euh, combien d'argent vous allez gagner. Avec l'expérience vous connaissez un petit peu les marchés, c'est la raison pour laquelle moi je vous conseille de vous spécialiser sur un ou deux marchés maximum. Mais en général au début de journée nous n'avons pas la capacité de, de, de décider des mouvements que va faire le marché. Nous n'avons pas le potentiel financier pour faire bouger nous-mêmes les marchés, nous n'avons pas des millions, nous n'avons pas des milliards. Donc tout ce qu'on peut faire c'est suivre le marché, se positionner dans le bon sens. Parce que le marché il peut soit monter, soit descendre, soit à la limite ne rien faire mais en général il bouge. Donc si on prend un marché comme le DAX par exemple, eh bien l'ouverture du cash donc du Dax est à 9h en France à 8h pour moi ici à Tenerife. Donc ce qu'on peut faire c'est essayer de se positionner dans le bon sens à ce moment-là parce que très souvent le marché va bouger assez fortement à ce moment-là. Mais on ne sait pas dire s'il va faire 50 points, 100 points, 200 points, 400 points, 800 points parfois sur la journée. C'est la raison pour laquelle il est important de, de vous positionner de manière à avoir dans la tête non pas la volonté dès le départ de faire X points sur le marché ou gagner autant d'argent que vous le décidez, non, il faut s'adapter et avoir des objectifs. Et lorsque votre objectif est atteint, votre objectif de gain est atteint, et eh bien arrêtez ou éventuellement vous laissez une petite partie ouverte en redescendant votre stop loss de manière... À être certain que vous ne perdrez pas sur cette position. Mais très souvent le marché peut euh, stagner un long moment et ce n'est pas la peine de passer toute votre journée devant vos écrans alors qu'il n'y a pas grand chose à gagner. Vous allez probablement pouvoir utiliser une bonne partie de votre journée à faire autre chose que du trading, c'est en tout cas mon cas. Si on prend euh, donc le cas de, de hier euh, vendredi sur le DAX, ben, qu'est-ce qu'on a vu donc à 9h donc 9h en France, 8h ici à, à Tenerife, le marché a cassé les 15600 donc sur le DAX le 15600. On a vu donc un mouvement assez fort, moi je me suis positionné donc j'ai pris trois positions à, à la vente et euh, le marché finalement il a fait en une heure il a fait 100 points. Donc ici il a fait un mouvement de 100 points à la baisse. Donc moi j'avais atteint mon objectif, j'avais déjà coupé euh, mes deux premières positions avant qu'il arrive au maximum et quand il est arrivé dans cette zone-ci eh bien j'ai coupé, j'avais atteint donc euh, un objectif tout à fait satisfaisant pour moi et j'ai fait autre chose de ma journée. Donc en une heure de temps j'avais terminé ma journée de trading. Donc qu'est-ce qui s'est passé le restant de la journée eh bien, Le marché il a stagné, il est resté ici entre 15500 et 15550. Alors vous me direz oui il y avait encore moyen de gagner, de gagner là mais c'était de toute façon du scalping, il faut à ce moment-là que vous soyez bien euh, à l'aise avec le scalping pour arriver à prendre ça. Mais vous ne savez pas au départ, vous ne pouvez pas savoir si le marché il va remonter, s'il va redescendre plus loin. Donc est-ce que ça vaut vraiment la peine de rester toute la journée devant vos écrans pour un potentiel de gain finalement assez faible, je ne pense pas. Moi, je vous conseille donc d'avoir des objectifs bien clairs de gain ou de perte éventuellement, donc limiter vos pertes quotidiennes. Donc si vous arrivez, par exemple, si vous aviez pris un trade dans le mauvais sens et que vous avez perdu donc un certain montant qui est votre limite de perte quotidienne, eh bien vous arrêtez. Si ça arrive après une demi-heure, si ça arrive après une heure ben vous arrêtez, ce n'est pas grave. Vous reprendrez un autre jour et vous ferez probablement des gains si vous avez une bonne méthode. Donc les jours suivants. Donc ne vous acharnez pas aussi bien pour des gains que pour des pertes. Une fois que vous avez atteint un bon objectif que vous vous fixez d'avance, eh bien vous arrêtez de trader. Ce n'est pas la peine de, de, de vouloir absolument faire des trades tout au long de la journée vous risquez en plus de perdre de l'argent si vous ne maîtrisez pas un marché euh, qui fait du scalping comme ça. Donc je pense que c'est important d'avoir des objectifs bien clairs aussi bien de gains que de pertes. Parfois vous avez des journées où il ne va faire que, que 100 points, bon si vous êtes à, à 10 euros du point vous voyez que vous pouvez gagner déjà pas mal sur un mouvement comme ça. Donc le DAX c'est un marché euh, on appelle un marché léger donc qui bouge pas mal, il y a pas mal de volatilité. Vous avez des journées où il fait 800 points mais on ne peut pas le savoir à l'avance combien de points il va faire. Donc fixez-vous bien ces objectifs-là et ne pensez pas que parce que vous êtes trader vous devez trader 8 heures sur une journée. Non, quand on est trader on n'est pas, pas salarié, on n'est pas employé euh, par un patron et on ne peut pas dire à l'avance voilà je travaille à autant de l'heure, ça ne se passe pas comme ça. Vous allez faire des journées avec beaucoup de gains et d'autres journées avec moins de gains mais le but c'est qu'à la fin de la semaine, à la fin du mois vous ayez euh, un bénéfice assez important que vous ayez de quoi gagner euh, bien votre vie. Soit un revenu complémentaire, soit un revenu euh, qui est votre revenu principal mais il se peut très bien que vous fassiez des journées où vous n'ayez qu'une heure de travail et que ce soit bon. C'est ça qui est génial dans le trading. Donc regardez bien euh, cela, analysez bien votre manière euh, de trader et voyez si euh, vous ne vous acharnez pas parfois inutilement à passer du temps alors que le gros euh, des gains de la journée, le gros du potentiel de la journée est déjà passé. Donc réfléchissez bien à cela euh, je pense que vous profiterez mieux de, de vos journées, vous pourrez faire bien plus de choses, euh, profiter de votre famille, profiter pour aller faire du sport, profiter pour faire autre chose, une autre activité éventuellement. Vous savez que moi je fais du, de l'immobilier également donc ça me permet de sortir, de rencontrer des gens et de ne pas être toute la journée devant mes écrans. C'est pour ça que j'ai cette activité-là aussi. Donc. Euh, c'est quelque chose auquel vous devriez songer donc ne pensez pas que vous êtes obligé d'être 8 heures devant vos écrans. En plus aujourd'hui avec la technologie vous pouvez très bien euh, trader aussi bien depuis votre smartphone. Si vous avez donc un, un bon smartphone, une bonne connexion internet et eh bien vous pouvez très bien euh, donc euh, prendre des positions comme ça et vous laisser une position ouverte que vous surveillez à distance depuis votre smartphone, vous pouvez la couper, il n'y a aucun problème. Donc vous voyez que ce n'est pas la peine de vous focaliser, de vous dire que vous devez être devant vos écrans euh, 8 heures sur la journée, ça ne se passe pas comme ça. Donc vous avez beaucoup plus de, de liberté euh, en faisant du trading qu'en faisant un, un autre travail. Donc ça c'est un des gros avantages du trading. J'espère que ce conseil vous aidera et que vous regarderez un petit peu votre manière de trader si parfois vous ne passez pas trop de temps à essayer de gagner euh, quelques, quelques points ou quelques euros pour pas grand-chose et peut-être reperdre dans le courant de la journée ce que vous avez gagné euh, au début de la journée. Voilà, j'espère que ce conseil vous aidera. Euh, mettez un pouce vers le haut s'il vous plaît et euh, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche, vous aurez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir